Donc on est à Saint-Léger-du-Ventoux, euh, derrière le mont Ventoux, hein, une montagne emblématique de Provence, Saint-Léger-du-Ventoux, dans la vallée du Toulourin, c'est le département du Vaucluse. En fait, on est à la limite entre le département du Vaucluse et de la Drôme, donc vraiment un lieu quand même riche en falaises, avec beaucoup de grimpeurs, beaucoup de pratiquants. C Site phare du haut niveau euh, français euh, fréquenté par euh, tous les grimpeurs, le spot. quoi. On sera sept euh, coachs euh, falaisistes euh, expérimentés au parcours varié. Euh, certains viennent même de la compétition, un hein, passé de compétiteurs de haut niveau. On est à plus de 20 ans de fréquentation du site. On a passé la phase découverte et, et forte fréquentation. On est aujourd'hui plus sur une, une approche d'entretien. De, On va essayer vraiment de les impliquer, de changer un peu les mentalités pour qu'ils soient des grimpeurs euh, responsables dans la gestion des falaises, parce que ça appartient vraiment à chacun d'entre nous. On a du financement exclusivement par les topos, hein, c'est la, la manière dont l'entretien du site s'est fait. Euh, grâce à la vente des topo. On, euh, on a réussi à avoir un peu de subvention euh, CNDS, et puis on a depuis deux ans maintenant la, la bourse FEDE. Alors l'entretien, c'est euh, ben, on, on, on, on ré, le rééquipement des bois, c'est-à-dire qu'on on enlève... Euh... On enlève les vieux points qui sont en général des goujons, généralement de 10 d'ailleurs, et on les remplace par des scellements. La motivation initiale, c'est simplement qu'on bah, n'a on on on pas envie de se faire mal, qu'on n'a pas envie de grimper sur des voies mal équipées. Quoi. Une des particularités de notre activité, c'est quand même les grimpeurs qui développent et qui entretiennent leur terrain de jeu. C'est super, on est, on est super content en fait, de voir les gens qui reviennent dans les voies, parce que l'équipement a été un peu amélioré, en tout cas la sécurité et bien meilleur et toutes les voies qui ont été rééquipées là on voit que les gens et les jeunes ils y vont. On a la chance d'avoir une forte équipe quand même de gens bénévoles et motivés de la fédération française de la montagne et de l'escalade. On, ouais, on arrive à faire des séances d'entretien à une quinzaine, de, une quinzaine de perforateurs donc ça fait déjà un certain nombre de bras qui bossent. Il faut vraiment avoir conscience que c'est un endroit qui n'est pas immuable et qui est très fragile et qu'il faut préserver avec des, un comportement exemplaire. Donc on vous invite vraiment à venir nous rejoindre sur cet événement le week-end du 6-7-8 mai à Saint-Léger-du-Ventoux pour profiter de ces voies magnifiques, du patrimoine de l'escalade. Euh, ces voies fraîchement rééquipées par le comité départemental du Vaucluse, ce sera vraiment l'occasion d'y aller à fond, de se faire mal aux avant-bras, de prendre des jolis vols sur des broches toutes neuves, euh, de se lâcher. Voilà.